Salut Avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que cette vidéo est la suite de la deuxième vidéo de la chaîne de Ultimate Chicken Horse. Donc c'est la suite des rushs de notre ancienne vidéo. Pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui n'avaient pas compris les règles du jeu, je l'avais déjà expliqué dans le premier, mais je vais vous faire une deuxième petite explication rapide. Tout simplement, entre chaque tour, chaque personne pose des pièges sur le terrain. Et après, le but du jeu, c'est comme un Mario, il faut arriver jusqu'à la fin du niveau pour marquer des points, et en fonction de la réussite de vos adversaires, et bah, vous gagnez plus ou moins de points. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, après, pour vous repérer au niveau des personnages de la vidéo, Magic, le personnage bleu, est un cheval. Mascard, le personnage rouge, est un éléphant. Et Ice Lucky, le personnage vert, est un raton laveur. Et moi, bah, je suis le caméléon avec euh, les petites lunettes violettes. Voilà Eh venez on fait la vague c'est rigolo ouais, ouais, Moi elle va pas m'emporter la vague hein rigolo. Merde putain J'y arrive pas de Murphy ah, gros J'y arrive pas Ouf. Et bah je suis pas prêt de gagner hein Oh regardez je vole oh, quoi Non tu te balances une toile toile d'araignée ah. En tous les cas j'adore l'humour Mais j'ai les bras il le pire Attendez Attendez Mais non mais du coup vous gagnez Oh là là. Ah Merci en cas Mascard Tout ce que j'ai envie de faire c'est boycotter tous les pièges de Ice Lucky Allez hop Au Et quoi Un éléphant qui se balançait sur une toile, toile, toile, toile d'araignée Au gauche oh <rire> Allez, Allez, salut lui, lui. <rire> Allez, non mais normalement il faut le faire, faut juste qu'il ait le bon timing Elle est où la vague Allez là Elle est où la vague Emporté par la vague qui est très Très, Pénis, J'aime les pénis. J'écris crie. sans effort que j'aime les pénis. Oh. Non. Aïe. <rire> c'est trop ça. chiant ce que t'as créé. <rire> Parce que t'as as créé, a créé <rire> un monstre. <rire> Merci. c'est <rire> fait <rire> <rire> Non Je <Voilà. rire> ah. suis bloqué dans la porte. Tu mérites. Non c'est bon. Faut que j'arrive premier hein <rire> petit petit petit Toujours aussi enfin, fort je... au jeu vidéo en fait dit. Non Mais, ah, euh, Parce qu'il faut que j'aie l'élan Non t'as ah, un cheval bah, bah, e e euh, je... c'est ce que j'allais <rire> dire <là. rire> ah, Mais Ah t'es du Mais sale me... <rire> juif Non j'allais dire gitan. mets dans toutes les communautés à dos M'a t'énervé pour abandonner Nick tes mort. Aïe Et un paf Non gueule ça aurait été très très drôle putain il a oh. bien gagné la moite de pute de merde là ça, moi ça se passe bien moi ça se passe bien <rire> moi je crois que c'est cool ah d'accord attends tu rigoles tu rigoles vas-y je te regarde. mais oui Mousse. <rire> voilà voilà qu'est-ce que j'avais dit tiens bien face non non non non non le fait comme très moi save nice, Lucky j'espère vraiment que tu vas mourir putain connasse MAIS SALOPE voilà, Ils ont une nouvelle page <rire> Qui vote pour qu'on exclue uh, Ice le de la vidéo Moi Ma. ah, Mais pourquoi Quelle map on pourrait faire Iceberg je... Iceberg j'ai pas fait Viens Magic Viens Magic Non Elle est trop nulle l'usine à métaux Non elle est trop... Mais Allez, tiens les M&M's pas... la cassez-vous yes. Les M&M's cassez-vous <rire> C'est à cause de vous là Ça me vénère les M&M's là J'arrive pas à m'arrêter Ah c'est vraiment horrible En plus le, le paquet tu finis en deux secondes du coup Ah c'est horrible j'ai hyper soif maintenant Regardez je casse les, les, les blocs casse. Ah c'est ah. rigolo <rire> Ce serait je bien ai qu'on ait non. le truc, le cadeau. Y'a un passage ici Non. Yes. C'est a Y'a personne qui l'a eu, wesh. Oh yes Oh, non. oh Yes, ah, on oui. l'a déjà Et si on met de la glace sur de la glace Ça glisse encore plus. <rire> ça fait de la glace carrée. Black de S, black de S, pas drôle hein. Ah Parce que ça existe le black de S drôle. cas, il fait des tentatives, qui paye pas. En tout cas, je suis content d'essayer de faire des oh, trucs. Oh Attends. Non c'est moi qui suis prend clairement. Non merde Salope, le temps passe. Mais le passe-temps. Oh <rire> c'est vraiment le blague de L. <rire> <rire> ça c'était drôle. Oh <rire> attendez les gars. <rire> oh <rire> ça c'est super drôle <rire> Des joucules là Oh, merde, Magic, quand on t'entend pas là. t'es où? Oye, oye, habitant de Bagdad, Aladin oh, es. arrive. Est-ce que vous avez regardé Alad Arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Et jamais de ma vie, je regarderai ce film de chien. Non. Et non pas fils. Oh, non Et non pas fils de chien. Oh la vie, j'ai envie qu'il meure. D'accord pour te mettre des malus après Ouais. Alors, ra ça ra ça ralentit le temps des autres. Oui pendant deux secondes. Tout le monde. Pour de tout le monde en fait, regarde. Oh c'est de la merde. Attendez j'arrive. <rire> en plus ça fait un de ces bruits bordel. Au revoir Magic T'es où La vidéo elle va saturer pendant. NON Je <rire> me suis fait broyer Moi ouais, je suis promis. Comment ça un éléphant ça passe dans deux cases ah, Comment oui. ça un éléphant ça fait la taille d'un caméléon Il a gagné là Ok <rire> Et à 80%, j'en ai rien à monter. C'est l'énervement. <rire> j'ai cassé mon bureau, les mecs. Eh, si tu Moi, gagnes à 10%, je te paye un grec. Ah ouais Allez. On, on, on, on, on te paye, paye tous un grec à la ce Week. Ouais. Ah ouais Bah, allez, bah, ça me va. Chacun Bah, attends, gros, s'il si gagne à 10%, c'est qu'on est vraiment des grosses merdes quand même. Ah, oui. Par contre, il bouge tout Par contre, je vais te hein. de ouf là. Hein. Parce que, <rire> que j'ai envie de perdre 6 euros. C'est énorme. 5 euros en grec. Oh, je vais mourir. Magic, les! Magic, t'as pas le droit de perdre parce que sinon il prend de l'avance Pourquoi il y'a un dinosaure qui a une balle de golf dans la bouche? Dans la qu'on joue dans un mini golf abruti Ah! Ça explique certaines choses <rire> ah, ouais. fais... ah merde mon micro! <rire> oh <attends. rire> ah, les gueules partout! Ça commence à se compliquer <rire> Je l'avais pas vu lui! Yes. Oh, oui, OUI! Il est mort, il est mort! Ouais dans le sens voilà! Voilà. Là on a une bonne idée là. Ah non mais les gars, je me suis confondu avec le putain d'éléphant de merde. Ah c'est quand même dommage. En vrai, ouais, quand il s'écrase l'éléphant, il est trop débarrassé. Attends là, je suis occupé à gagner pour... Vas-y, écrase-toi. <rire> Tiens, prends ça petite pute. Bouge -moi, bouge -moi. Non a... C'est quand même bête ça. <rire> Un éléphant qui te tibague mon grec Waouh Non, pas ton grec, grec T'es grec. grec Parce que t'aurais pu gagner 3 grecs Oulala <rire> Ça nous vraiment rien de bon ça <rire> <rire> Salope <rire> Ouah voilà, la Je trouve ça extrêmement drôle <rire> Connasse Bonne chance en Magic hein Bah qu'est-ce que je lui dis Bah Magic il est très fort Ramenez les kebabs à la maison! Ah bah là, ouais, tu vas pas en avoir des kebabs! <rire> <rire> <rire> ah, j'ai tout mon temps, moi! J'ai plus qu'à. Non Ok. Ah, J'avais oublié qu'il y avait ça, bordel, je me baladais en sautant. Anne! Ah ah, ah, salope! J'ai tout mon temps, j'ai tout mon temps! <rire> hey, y a, y a, tout mon temps! Hey, je rage pas RIP à tous ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai fait C'est cool en tout cas Merci Lucas d'avoir mis une arbalète <rire> Oui c'était moi Merci beaucoup de rien Je suis content d'avoir fait ça pour toi Mes premiers points Ah ouais ça fait beaucoup hein. Tu vois on t'avait dit que c'était impossible de gagner avec 10% Tu te rappelles à se de ça Ouais ah Oh C'est quoi <rire> On a vraiment voté pour de la merde là Oh non Non C'est celle vraiment celle-là ah ah Bonne chance oh non J'y est chiant là je m'en rappelle ah C'est trop dur wesh Ah C'est pas mais possible c'est hein. hyper dur C'est impossible ici là Aha. Ah oh. ah Ah ah dit Magic espérance de vie, une seconde. au moins dix secondes. Oh. En tout cas on aime à quel point il est efficace dans sa tête ce mec. Désolé, je suis concentré okay Non mais c'est facile, je l'ai fait d'une traite ce truc là. Ouais, tu vois que c'est facile. <rire> c'est grillé, on fait peur. Ah ouais c'est facile. Non, non, non c'est bah oh, ouais. trop facile maintenant. Bah oui, c'est trop simple. Je kill. Euh, vous pouvez zoomer sur moi Merci. La la la la... Tu vas pas <rire> prendre la pièce oh, Aïe non. aïe aïe, aïe, aïe. Enfin timing T'enfoiré. Oh, The hardest game Go bon, Go bon. Bien vu ça Ouais ah, tu t'es arrêté au mauvais endroit aussi hein ah, J'avoue c'est trop facile maintenant Ah petite pute t'attendais que je meure pour dire ça Magic de... il est en train de s'engager sur un truc sur 10 tours <rire> C'est vrai que là, tu vas mettre du temps pour réussir ton projet Mais j'en ai marre j'arrive pas à passer les flèches Mais non de... En tout cas Vraiment. moi je vous aime bien hein ah ouais ah, bah les fleurs <rire> t'aimes <'aident> pas <rire> J'ai toujours pas aimé non. Je voulais faire une blague mais vu que je... le temps qu avoir... <rire> que mon cerveau okay. qu a mis pour que pour comprendre ma propre blague j'ai décidé d'abandonner Oh non les gars C'est pas facile Quoi ah loupé. Loupé. Parce que j'ai j'ai paniqué Ok Il a fait un truc plus dur Hein le Mec il s'est pris la flèche aujourd'hui ouais, mais non! Non! Tiens! <rire> c'est oh, C'est euh, vrai que c'est plus facile maintenant. Un, ouais. un éléphant qui se balance sur une toile, toile, toile, toile, toile Merde! Pas mal, pis que tu Pas mal, J'ai plus... hein. <rire> fait ça pété Si, si, tu peux passer, tu peux passer. Ouais, ouais bah non. Ah, pas comme ça. Beau merde! Beau merde! Beau merde! Beau merde! Oh! Mort subite! Mort subite. Personne n'a de point on a 51 minutes pour réussir la map, c'est ça Non, 51 secondes, gros. Elles sont rapides, tes minutes, hein. Non Non Tout ça pour ça, c'est pas ouf quand même. Égalité. Non, je suis le euh, plus loin. Oh, ta gueule, égalité. <rire> <rire> je suis celui qui est le plus loin, hein. Bon oui. On a plus de barrière On fera un live dessus un jour si tu veux, euh... Yuka. Voilà C'était génial comme fin de vidéo. Non.